What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Icaria, le serveur Icaria. Oh là là, que ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur ce serveur. Depuis plus de. Je dirais presque un an. Non, attends, ça fait-tu un an Non, ça fait un petit peu moins d'un an, mais c'est fait faire plus de 10 mois que je ne suis pas venu sur ce serveur vraiment. Et là, je me suis connecté juste pour le plaisir. Parce que, euh, comment il s'appelle, le fondateur m'a dit, ouais, écoute, nous, euh, on a sorti un P&P, euh, un P&P faction magie, on aimerait ça savoir si tu voulais faire une vidéo dessus. J'ai dit, bon, je vais aller visiter, tu sais, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, regardez ce que j'ai trouvé, les amis. On peut avoir des iPhone X et tout, ok, pour tenter votre chance. Donc, le truc qu'il le truc, faut aller, faut aller aux factions magie, ok. Et là, ok, c'est quoi ça Slash spawn. Ça m'amène dans une salle des staffs. Ah oh oui, c'est parce que c'était là que j'étais rendu. Parce que j'étais en train de regarder le, le, le truc. Je voulais savoir, c'était qui les membres des staffs. Donc là, on regarde, OK. Clé pour Noël, OK. Vous voyez. Acheter, slash, store pour en acheter. On fait slash, store, les amis. Et là, regardez. Des iPhone X, des claviers. On clique. Oh! Regardez, la laisse des lots. Un iPhone 8 gros. Des souris, des trucs comme ça. Mais malheureusement, je pense que c'est plus disponible parce que c'était pour Noël. Et là, c'est plus Noël. fait, C'est comme la fausse publicité, là. Du 31... Jusqu'au 31 décembre, c'est ça, c'est terminé Bon ben, c'est dommage J'aurais pu me faire un nouveau iPhone les amis Mais non, de toute façon je sais pas ce qui m'intéresse vraiment le PIP Faction Ce qui m'intéresse moi C'était le Skyblock Parce que ça fait euh, On avait une île, ça fait à peu près What the fuck What the fuck, on a encore notre île les gars Y'a qui qui joue sur notre île? Je crois que c'est seconds qui joue encore. Il y a encore des joueurs de connectés. Ça, c'est cool. What the fuck? OK, donc on va revisiter notre île. Ça fait... Comme je vous dis, les amis, j'ai oublié certains trucs, mais ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu. Hein. Donc, notre île... Comment on peut voir les niveaux de notre île ou des trucs comme ça? OK, oui, c'est sur le côté ici. Donc, euh, notre île est de 340. Mais si on fait IS top, il y a genre des îles à 12 000. Tu vois, comme lui, euh, 6 000, etc. Est-ce que ça vous dirait que je reprends... Euh... Que je reprenne le Let's Play Skyblock, genre ça pourrait vraiment être cool. Soit qu'on recommence à zéro sur une nouvelle île, soit qu'on continue, qu'on essaie d'améliorer, etc. Il y a Miss Seconds qui joue, euh, comme on peut voir, elle a fait des genres de machines, elle a fait aussi une maison. Euh, ça, c'est une machine à vache. Elle a fait un petit décor. C'est plutôt intéressant, mais, mais, mais, mais, mais, mais c'est pas le best des trucs. Attendez, ici il y a des coffres. On va aller voir ici. Bloc. Voyez. Oh, yeah. Elle est pas super riche, hein, Seconds. Hein? D'ailleurs, Miseconds, les amis, si vous ne le saviez pas, elle a une chaîne YouTube et puis elle m'a dit qu'au 1000 abonnés, elle a envoyé des, des boobs à tous ses abonnés. Donc, si vous avez envie de vous abonner et avoir des, des Boobs de Miseconds, euh, bah c'est à vos risques et périls, quoi, parce que Seconds, c'est quand même... Euh... C'est quand même, euh, voilà quoi. une créature assez étrange. Mais sinon, vous avez euh, juste à aller voir sa chaîne YouTube, c'est elle qui a créé l'île en fait ici. Ajoute souvent sur le serveur, si vous avez envie d'aller voir euh, un peu les vidéos qu'elle fait, etc. Elle fait pas mal de vidéos. What the fuck, je me souvenais même plus qu'on avait des maisons en champignons comme ça. Ça doit être nouveau. Si vous vous souvenez de certains trucs, ok, dites-moi les commentaires, ceux qui étaient là. Quand j'ai fait ma toute, hey, ma toute première vidéo, ok, euh, du Skyblock, juste que ma première vidéo. Qui qui s'en souvient, qui qui souvient d'à peu près tout les trucs qu'il y a là, je savais même pas que j'avais ça dans mon inventaire. Tu sais, ça c'est quoi Ça c'est un, ça je me souviens, ça c'était un. Un elevator que Miss Seconds avait créé. Ça, c'était notre générateur de cobblestone. Ça, c'était un abonné qui me l'avait fait. Vu que tu sais, j'étais vra... vraiment un noob. Fait que je savais un peu rien faire. Fait que c'est un abonné qui me l'avait fait. Dans le fond, comment ça fonctionne Faut juste miner. Puis quand qu il a... après, faut le réactiver. Mais je pense qu'il y a un bug là. Mais en gros, on mine comme ça. C'est un, min... un générateur de minerais assez euh, facile. C'est comment qu'on fait pour avoir des minerais dans le... sur ces serveurs là, les amis. C'est très simple. Si vous êtes nouveau sur Skyblock, pour avoir. Vous commencez avec quasiment rien. Vous commencez avec une île quasiment plate. Vous avez euh, juste une petite île avec la terre. Vous avez des petits trucs dans un dans un, un coffre pour vous aider, genre des sauts, des trucs comme ça pour démarrer. Et ensuite, vous devez tout créer vous-même, faire vous-même. Après, il y a des serveurs comme, euh, comme ici qui ont un shop où vous pouvez acheter énormément de choses. Mais, euh, en général, c'est comme ça. Comment que ceci ici, c'est un système, comment ça fonctionne C'est très simple, c'est qu'il y, y a de l'eau, ça crée de la cobblestone comme vous voyez ici. Ça crée de la cobblestone et au bout d'un moment, la cobblestone euh, devient aussi des minerais. Donc là, je m'en fous un peu de la cobblestone comme vous voyez. Là, c'est devenu un minerai, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, J'adore le concept d'un skyblock. J'ai déjà voulu sortir un skyblock. Mais euh, dites-moi votre avis dans les commentaires. J'ai voulu sortir un serveur skyblock, mais Inédit de fou, ok Qu'est-ce que je voulais faire sur mon serveur Skyblock, genre, c'était un Skyblock compétitif. Dans le sens que les gens, ils devaient farmer des points. Genre, ils devaient faire des grosses farms à melon, des trucs comme ça. Mais pas juste pour avoir de l'argent, mais pour aussi euh, avoir des points. Et puis, il y aura un classement de la meilleure île. Et la meilleure île, l'île qui aura le plus de points, genre, il gagne, genre, je sais pas, euh, 100 euros paypal, un truc comme ça. Dépendamment des revenus du serveur, je sais pas si un serveur Skyblock, ça fait énormément d'argent. Je suis pas... Euh, J'ai jamais eu de serveur Skyblock, quoi. Il y a une forme à Oups. Ça fonctionne comme ça. Nice En vrai, Miss Seconds, elle a, elle a vraiment bossé de fou. Euh, on va voir au niveau des challenges, elle est rendue où. Euh, au niveau des challenges, elle a, on avait déjà complété toutes les challenges ici. Donc, elle... On va voir, elle est rendue... Ok, ouais, elle a quand même complété quand même pas mal de trucs. Attends, une fois sur 10, ouais. Vous ne pouvez pas re renommer ce challenge, ouais. Ok, si sont le fait, si sont le fait, si on le fait, si on le fait. So, Peut-être qu'elle est rendue aux accros. Attends, Sky débutant... Accru... Non, comment que, comment ça on les a pas tous Attends, c'est quoi que ça dit Completer un challenge pour... un challenge Sky débutant pour débloquer ce niveau Sky débutant. What the fuck. Ok, Sky débutant, on les a toutes faites, non Ah non, on lui manque ça. Free de la vie. Comment qu'on fait collecter 5 stacks de citrouilles et 1 stack de jack o lantern Ouch, ça va être compliqué à faire. Ça, c'est quoi Melon doré, vous ne pouvez pas recommencer si on l'a déjà fait euh, sans le fait, on le fait, ça on le fait, ça on le fait, ça on le fait, ça on le fait, et euh, niveau scalable comploté, ok, donc en gros, il faut il faut 5 stacks de citrouilles, donc je vais farmer les citrouilles, euh, j'ai déjà 16 jacko o lanternes et j'ai 27 citrouilles, je vais euh, je vais aller poser ça dans un coffre, parce que là, tous les blocs sont vraiment utiles sur ce genre de serveur-là, donc je vais farmer les citrouilles, et puis euh, puis voilà, quoi. je vais farmer les citrouilles. Ça va être hyper plate. Mais au moins, on aura euh, des citrouilles. C'est bien des citrouilles qu'on faut que je farme. On va juste s'assurer que c'est bien des citrouilles. 5 euh, stacks de citrouilles et un stack de jetons. Donc c'est 6 stacks de citrouilles. Parce que pour crafter des jacoles lanternes, ça prend juste une citrouille avec une torche. Donc on va voir. Peut-être que Seconds, elle a mis des citrouilles dans des coffres quelque part ici. Ouais, il y en a 7. Ça fait ça de moins à miner. Oh, encore. Non, ça fait un peu de trucs truc en moins à miner. Mais quand même... C'est pas le. euh. Wopalaï, wopalaï, wopalaï, wopalaï, Voilà. C'est pas la fin du monde. Et on sort de ça comme ça. C'est pas. Euh, ok, on a des jack-o'-lanternes un peu ici aussi. C'est cool ça. Euh, ouais. C'est pas énorme. Donc, va falloir quand même farmer quand même beaucoup. Euh, à moins qu'elle ait caché des trucs ici. Euh, blocs, non. Il y a des blocs de foin. Je sais pas à quoi ça va lui servir. Pour la forêt et maison géante cabane. Bon, t as, t as, ton coffre est pas mal vide, mais c'est comme ça. Je vais pas te cacher. T'es un peu attardé. Donc, je vais fermer les citrouilles, les amis. Et puis, je vous reprends euh, tout de suite après. J'ai failli mourir, j'étais sûr j'étais mort les gars, j'étais sûr. Genre, vous avez entendu, j'ai arrêté de parler, j'étais sûr que je venais de mourir ou à cause d'un freeze. Ok les gars, j'ai fait un échange avec un gars. Ben, j'ai pas encore fait l'échange, mais il va farmer le citrouilles et je vais lui donner mes 19 paquets packadrice euh, enchantés. parce que je sais plus à quoi ça sert. Donc si lui au moins il joue beaucoup, il pourra au moins ça, euh, les utiliser. Moi, tout ce que j'ai à faire les amis, c'est attendre qu'il soit prêt. Et pendant ce temps, je vais faire un enchantement euh, niveau 30. Donc, à espère qu'on ait de la chance. Boum Donc, okay, ça, c'est fait. Allez, ouvre. Merci, merci. Je vais faire des enchantements niveau 30. Comme ça, on va peut-être pouvoir avoir du bon stuff. Donc, let's go. On ressaut en bas. Wop, allez où? On ressaut. Et, euh... Ah, enchanté. de là. Je sais pas pourquoi je m'en Je reprends ta série. Euh, peut-être, peut-être. Je sais pas. Ah, ça prend du lapis lazuli. Fuck. On va du lapis ici Minerai. Hum... Euh... Euh, ouais, on a un peu de la piste, mais je pense pas que ça va être suffisant. Je pense qu'il va falloir miner un peu. Euh, ouais, c'est suffisant, what? Je suis surpris. Euh, Unbreaking 3, bon, vas-y, pourquoi pas? Ça a déjà mieux que rien. Euh, sur quoi qu'on pourrait mettre le Unbreaking 3? Ok, bon, on a pas vraiment <rire> de bons trucs pour ça, mais c'est pas grave, on va retourner. Ah, ça nous a coûté juste 3 niveaux, what? Ah, j'avais oublié les enchantements de 1.8, c'est fucking OP, genre tu peux te faire du stuff tellement facilement, gros, j'avais tellement oublié ça. Oh là là là là. Bon, je vais essayer de me crafter d'autres livres et puis je vais continuer à enchanter le temps que notre ami farme les citrouilles. Hum, les gars, il y a comme un intrus sur notre île. Au bon, moins, il m'a donné, donné quelques citrouilles. Hum, il m'a donné trois citrouilles, mais c'est un intrus, les amis. Euh, euh, comment euh, t'es venu? What the fuck? Comment, comment il est venu, les amis? Comment? J'ai oublié. J'ai même oublié comment crafter des fucking leaves. Faut prendre la sucre, faut faire des papiers. Ensuite, faut prendre des papiers. Faut mettre le. Ok, c'est bon, J'avais demandé à mi-second de mettre un warp. Euh, ok, c'était une grosse choix. <rire> Bisous. Oh la méchante, regardez. On fait yes warp mi Seconds, et ça nous amène juste ici. Et là, en gros, après les gens ils ont juste à sauter ici ils sont tous sur mon île. Wow, bravo Misekens, t'es content de toi Bravo. Bon, euh, let's go. Look of the sea, c'est pas tellement bon ça non C'est quoi que ça nous propose Protection 2 je pense, je prends. c'est mieux de prendre Protection 2 dans ce cas-ci. Sharpness, Smith 4, Ouh là, là. ok on va prendre un livre Sharpness 1, euh, Protection 4, what? on va prendre un autre livre Protection 2. Euh, Smith 4 encore, what the fuck, Sharpness 2 là-bas. On a le bon truc, Fire Protection 3. What the fuck, pourquoi ça nous donne des trucs de merde comme ça, mec? Pourquoi, pourquoi le jeu même pas... Pourquoi le jeu même pas... Power 1, what the fuck, man? Ça, c'est pas bon, les deux derniers. Power 2, Shadow 1 What the fuck, les gars. Pourquoi ça fait ça? Ah C'est pas de la merde. Attends, on va récupérer. On va acheter ça. On va acheter ça. OK. Puis, on va euh, bouffer. Tu peux présenter mon IS yes sur ton LP vidéo. Ok, j'arrive. Attends. Bon, on va aller voir son île. ce qui paraît, le jeune abonné veut qu'on monte son île. Protection 4 Power 2. Je vais prendre Shardness 1 pour fusionner. Et là, faire protection encore. What the fuck, oh, Je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment ça fonctionne le système. Mais euh, mais bon, il faudra que je revise ça. Moi aussi, j'attends. Ok, ben, euh, on va aller voir son île. Yes, Warp, Eldragon. Euh, C'est quoi ton warp C'est quoi ton warp, jeune homme Dis-moi ton warp. Dis-moi ton warp. Ye yes warp, yester. Ok, welcome. On tombe dans un genre de bloc bizarre. Don. Donc ok. Attends, on va juste. Voilà quoi. Euh, shop. Ok, on faut sauter sur ce bloc là. Ça n'a de fonctionner, ton truc, hein. Je t'aime bien, mais ton truc, c'est un peu de la merde, en fait, hein. <rire> en vrai, il est super fucking avancé, comparativement C'est quoi son niveau deal? Il a parlé dans le chat tantôt, non? Non, il a pas parlé, merde. Il n'a pas parlé dans le chat, fuck. Il est super avancé. Il est en train de créer un temple, là. Regardez ça. Farm cactus et tout. What the fuck? C'est vraiment un tryhard dans lui. Vraiment un tryhardeur, hein? What the fuck? C'est vraiment cool, pareil, son île, genre c'est bien fait, genre tout est bien situé, genre. Ok, par exemple, peut-être pas les. Peut-être pas les araignées qui grimpent sur les murs, ça, je sais pas depuis quand c'est comme ça dans Minecraft. Ça se trouve c'est toujours été comme ça. C'est quoi ça? Oh shit! C'est bien cool ça. C'est quoi gros? C'est un genre de poisson. Allez, casse-toi, casse-toi! What the fuck? Ok, tu veux prendre un screen? Ok, bisous! On va vendre quelques petits trucs, les amis. Euh, wop, là, j'avais perdu ma touche. Donc, on va vendre ceci. Euh, vendre tout pour 47, ça va pas nous donner beaucoup d'argent Mais avec ça, on pourra acheter quelques citrouilles en plus Vous allez voir les amis, j'ai bien collecté les citrouilles aussi Il nous en reste plus beaucoup Ok, ça je peux pas en vendre, on peut-tu vendre du blé, oui Oupelay, euh, ok Et les melons, c'est où les melons, c'est où les melons, c'est où les melons On peut pas vendre les melons Non, c'est une blague On peut vraiment pas vendre les melons Ok, bah c'est de la merde alors euh, on va acheter une, double pumpkins parce que c'est tout ce qu'on peut acheter. Fuck, je pensais qu'on pouvait vendre les melons. Je suis vraiment triste. Ah non, attends, on peut vendre tout. Voilà. Ah, voilà, et on peut les vendre ici. Quoi donc on peut vendre en bas ici On peut vendre les carottes, les patates. Oh, on peut acheter la bedrock Ah non. Les sauts lave, on peut les acheter, et puis les vendre pour le... Ok, c'est un peu de la merde, ça. Ici, on peut pas les acheter, mais on peut juste les vendre. Ok, ceux ici en bas, dans le fond, c'est des items qu'on peut... Okay. ok, ok, ok, ok, ok, ok, je comprends, je comprends. Donc ici, on peut que les acheter, on peut pas les vendre, c'est ça Non, même chose. Ok, ok, ok. Je comprends, les amis. On avait énormément de cactus, on avait presque un coffre. Et donc, euh, ouais, vous avez pas la permission, c'est vrai. C'est quoi c'est shop sure. C'est quoi? Watch. Ok, j'étais perdu, les amis. Donc, je vais tendre dire que j'ai pas vu, mais le cactus, ça se vend super bien. On en a quand même pas mal. Donc, euh, je vais en profiter pour les euh, les vendre. Chercher aussi des œufs. Les œufs, ça se dit-tu? Je sais pas. Chercher peut-être qu'on peut les vendre. Oui, on peut ici, je crois. Yes. On peut pas les vendre pour beaucoup, mais. Ça fait ça de plus. Yes, on y retourne. Let's go. Je pense qu'il nous reste un peu de cactus. On aura assez, je crois, pour nous acheter un peu de citrouilles. Je pense qu'il nous manque 65 citrouilles, les amis. C'est... C'est pas beaucoup. Attendez, on va regarder ici. Ouais, il nous manque 65 citrouilles. On a déjà Neo jacko lanterne. Donc, ouais, 65 citrouilles. Let's go. Ouais, je... Faut que je sois capable d'en acheter quand même un peu. Parce que sinon, ça va plus la merde. Donc, on a... 800$, avec 800$ on peut en acheter, on peut en acheter à peu près une 25, 20 à peu près, je crois. Euh, 20, 26, on a juste assez pour 26, donc il va quand même nous en manquer, mais... Euh, yes, wow. C'est quoi la commande, j'ai oublié, c'est quoi, il y avait une commande à la place de faire slash menu, à chaque fois il y a une commande pour ce Je pense c'est IS spawn, un truc comme ça, je sais pas, on va essayer IS spawn, non c'est pas ça, <rire> c'est pas ça, euh, ok... Voilà, il nous, en manque, euh, il nous en manque encore un peu, je vais attendre que mes citrouilles poussent, et puis je vous reprends, je vais vraiment terminer ce challenge là pour la vidéo les amis, comme je vous dis, ça fait un an que j'ai pas fini un challenge à peu près, donc euh, j'ai vraiment vraiment envie de faire ceci, allez allez, yo je viens d'avoir de la chatte de fou les gars, en fait j'ai voté deux fois, j'ai gagné, ah oh, ok, j'ai gagné euh, deux skype, okay, regardez, j'ai voté, okay. les joueurs le joueur Icon a reçu deux clés de vote, okay. ensuite j'ai ouvert ma clé de vote, j'ai gagné dollars. ensuite j'ai gagné une clé Moussaillon, ensuite j'ai ouvert une clé Moussaillon, j'ai gagné, euh, gagné une Skype money, mais j'en ai gagné deux en fait, ça m'en a donné deux, et là je les ai mis à l'HDV, euh, attend, est-ce qu'on peut voir mes trucs, mes items, euh, HDV, là voilà, j'ai mis à 10 000 chacune, donc euh, ça devrait être pas si pire, ça devrait se vendre, c'est 5 000 chacune, les autres étaient toutes à 5 000 et, trop et tout, donc euh, ça peut être, plus de pas 1000 avec 10 000, je vais avoir assez pour acheter les citrouilles qui me manquent. Et on aura complété notre fucking défi après une heure et demie, les amis. C'est quand même cool. Donc on va directement acheter le plus de citrouilles que je peux encore une fois. Je pense pas que je peux en acheter beaucoup, genre peut-être 8. Ouais, voilà. J'en ai pas acheté tant que ça. Mais ça fait déjà un peu. Euh, J'ai 17 centimes en restant. Donc, et voilà. Je vais continuer à farmer. Oh, il y a des trucs qui ont repoussé là-bas. Il nous en manque pas beaucoup, les amis. Il nous en manque pas beaucoup. Faut continuer. Let's go. Oh, merde. Je pensais qu'il y en avait plus que deux. Fuck What the fuck, les gars Il y a quelqu'un qui vient d'acheter mes, mes skakés. J'ai 8000$, dollars les amis. Nice Nice, comme vous pouvez voir. Et il nous en manque... Euh. Ok, 43. Je vais regarder ici. Je vais juste acheter exactement le bon montant. Je vais pas en acheter genre plus ou moins. Euh. Ok, toi tu vas pas me casser les couilles! Tu vas quand même me casser les couilles? Tiens, t'es mort. Bon, tu, tu regrettes maintenant. Donc ça m'en prend juste 20. Fait que Warp Shop. Euh. Warp Shop, c'est parti. Let's go. 20 citrouilles. On a besoin de 20 citrouilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Oh J'en ai acheté une de trop. C'est pas grave. Euh, slash il. Retourne, les amis. On a enfin terminé. Après une heure et demie que je farm sur le serveur, j'ai enfin réussi à finir le challenge. Slash challenge. Boum Allez J'ai gagné 3 diamants, 100 et 100 d'XP. Nice, et là maintenant on peut faire des nouveaux euh, challenges Donc comme vous pouvez voir, les poissons, les steaks, frites, les trucs comme ça Donc c'est super les amis, on n'a plus besoin de ça Je vais mettre les trois diamants dans le coffre ici, voilà Et puis c'était tout pour moi les amis, j'espère que vous avez passé un excellent temps avec moi On se retrouve très très très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis Demain, je l'espère je suis recommencé à faire des vidéos quasiment tous les jours, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu partager la vidéo avec vos amis. Et puis dites-moi les amis, euh, si vous voulez que je fasse un sérieur Skyblock, si oui ou sinon, ben voilà, dites-le moi. Ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous aime, c'était Tycoons, ciao, ciao Ok, comment on cancelle